Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de questions d'interopérabilité qui est un sujet extrêmement important dès que l'on touche à la transformation digitale de cours et notamment si l'on se place dans une logique d'hybridation. Prenons un exemple, le MOOC s'initiait à la Data Science et à ses enjeux qui est un cours que nous avions lancé sur France Université Numérique. Euh, vous pouvez, là c'est la partie que les apprenants voient et derrière, sous le capot, vous avez euh, tout un studio dans lequel, en tant qu'enseignant, on va passer du temps à intégrer les vidéos, à mettre en place des quiz. Et c'est tout un travail d'intégration. Rien que de passer euh, d'un document sur lequel nous avons toutes nos activités à un cours intégré dans un LMS, un Learning Management System, ou une plateforme d'apprentissage, si vous préférez le terme en français. c'est un long travail. Et donc, euh, tout ce travail où, ressource par ressource, on va aller mettre le contenu dédié, euh, con, enfin comporte des dizaines d'heures par cours, en moyenne. Donc, vous vous doutez que si, en tant qu'enseignant, euh, vous voulez euh, récupérer le travail de collègues, en particulier leurs ressources externes pour les intégrer dans votre propre plateforme, par exemple sur un Moodle de votre établissement, euh, il peut être embêtant d'avoir à euh, reprendre tout le travail euh, de zéro et simplement euh, copier-coller euh, les différentes questions, euh, les différents liens vers des ressources pédagogiques externes, etc. C'est un travail extrêmement fastidieux. Et évidemment, il y a des outils qui ont été développés pour faciliter et accélérer ce travail. Et tout ce travail est perdu s'il n'y a pas ce qu'on appelle un export, une possibilité d'export. Et je vous montre un exemple d'une capture d'écran dans le studio de Genmook. Au bout d'un moment, vous êtes capable d'exporter le contenu du cours pour pouvoir, en l'occurrence, si vous voulez le réintégrer dans Genmook, le réimporter. Et comme ça, vous n'avez pas à refaire tout ce travail de structuration. Alors ça, ce principe avec ces outils ad hoc, en fait, il peut être fait dans, sous plusieurs formats. Et en l'occurrence, euh, cette logique est très utilisée dans Moodle, d'exporter un cours Moodle, de le euh, réimporter dans un cours d'un autre établissement. Si vous voulez aller regarder comment ça, ça peut être fait dans l'enseignement supérieur, vous allez regarder l'UNT Uniciel et son, son projet qui s'appelle Socle, Socle euh, où euh, vous allez avoir des cours euh, dans les domaines scientifiques, biologie, informatique, mathématiques, sous la forme de modules, Moodle, qui sont exportables et intégrables euh, d'un établissement à l'autre, qui permettent directement, non seulement d'avoir accès aux ressources, mais à des ressources déjà mises euh, sous la forme euh, d'un cours structuré dans un LMS. Donc ça, c'est un, un temps considérable, parce que, en fait, quand on est dans une logique d'intégration de ressources externes, donc que vous n'avez pas créé vous-même, non seulement il faut le penser en termes d'économie de temps sur la conception des ressources, mais aussi sur l'économie de temps sur l'intégration de ces ressources. Donc, il y a ce qu'on appelle donc, euh, les normes d'interopérabilité. Euh, en l'occurrence, une des plus connues, les plus anciennes, euh, c'est la norme SCORM, pour Shareable Content Object Reference Model. C'est des modèles qui permettent de faire en sorte que là, vous voyez par exemple des, des ID SCORM dans une table Moodle. Les différents euh, cours d'un Moodle euh, peuvent avoir en format SCORM et être ainsi exportés et réimportés. Donc Moodle, c'est une des plateformes les plus importantes dans l'enseignement supérieur, de sorte à sauver du temps sur les questions euh, d'intégration. Et donc, ce qui est intéressant avec des normes comme ça. CORM, c'est que ça peut, permet très facilement tout ce qui est quiz, tout ce qui est activité, tout ce qui est même réponse des apprenants, pour mon être plus fluidement transféré d'une plateforme ou d'un outil à l'autre. Et donc, par exemple, euh, je veux transférer un cours Moodle de euh, l'université de Sergi à l'université de Pau, j'exporte un cours Moodle, l'université de Pau la réimporte et grâce aux normes Scorm, on pourra euh, facilement faire ce travail. Évidemment, il y a toujours des problèmes de ce qu'on appelle le versionning, imaginons c'est purement hypothétique, hein, ce ne pas les vrais chiffres, qu'on n'a pas la même norme SCORM ou qu'on n'est pas sur le même type de Moodle, il va y avoir des complications simplement parce que euh, la forme que prend la plateforme, les, les différentes tables qu'elle comprend, euh, ne sont pas les mêmes d'un Moodle à l'autre selon les versions. Mais bon, ça, ça reste un autre problème. Au-delà de la question technique, il y a la question donc de l'accessibilité, de la visibilité des cours. Il va y avoir des questions, euh, des dimensions légales du, du partage. Est-ce qu'il faut des conventionnements entre établissements? Mais ça, c'est un autre sujet. En fait, l'interopérabilité permet avant tout déjà de régler le problème technique, les problèmes légaux de propriété intellectuelle. C'est un autre sujet. Le problème, c'est que, euh, enfin, ce qu'ont vu les entreprises en termes d'opportunités, c'est qu'elles peuvent euh, développer des outils qui peuvent être euh, branchés directement sur des plateformes. Et donc, il y a tout un écosystème d'entreprises qui, en respectant ces normes d'interopérabilité, ne développe pas des outils qui sont utilisables seuls, mais qui peuvent être... Euh, euh, utiliser directement et donc là par exemple là on voit euh, DataCamp qui est une entreprise de cours en ligne qui se euh, branche enfin qui communique facilement avec des LMS comme Cornerstone, The Grid, EdCast, etc. Et donc plus il y a une fluidité en fait dans l'écosystème grâce à l'interopérabilité, moins on passe de temps à euh, reporter des notes d'une plateforme à l'autre, etc. Donc il y a ces problématiques dans le niveau scolaire, le GAR, le Gestionnaire d'accès aux ressources numériques, est en ce moment, donc fin des années 2010, début des années 2020, une grosse problématique qui permet en fait non seulement aux élèves d'accéder plus rapidement à des ressources numériques comme des manuels scolaires, mais en plus, si les applications se conforment à ce type de normes d'interopérabilité, de passer moins de temps à créer, par exemple, euh, des comptes dans chaque nouvelle application qu'un élève va euh, utiliser. Il crée simplement son compte sur une plateforme centralisée et il peut communiquer rapidement et utiliser euh, des plateformes sans qu'il y ait de problématique de protection des données ou de perte de temps pour créer des identifiants pour chaque élève. Donc ça, c'est extrêmement important, ce, norme, ce type de normes d'interopérabilité est la condition sine qua non du succès de technologies éducatives en classe, mais ça peut valoir aussi dans l'enseignement supérieur ou la formation. Et donc, la norme GAR, ça permet vraiment de fluidifier les connexions à ce qu'on appelle les ENT. Par exemple, vous prenez un ENT scolaire, Paris Classe Numérique, je n'ai pas d'action dans la société, hein. et ces ENT vont pouvoir permettre d'être une porte d'entrée à toutes sortes d'applications grâce au respect de normes d'interopérabilité. Donc ça va encore plus loin que simplement le partage de contenu d'une plateforme à d'une autre quand on transfère des ressources. Euh, en termes de conclusion, il faut savoir que donc, je vous ai parlé de SCORM. Si vous voulez aller plus loin sur la question d'interopérabilité, vous devriez vous intéresser à tout ce qui est QTI et LTI, qui sont des, des normes très utilisées dans l'écosystème EdTech. Et si vous vous intéressez au transfert de traces, euh, donc les Learning Analytics, euh, vous pouvez aller regarder ce qui se passe du côté de Tinkan XAPI. Qui, est, qui permet de fournir des grammaires et de, donc d'avoir des, des échanges fluides de données de traces et d'actions d'une un, plateforme à l'autre.